Je rappelle déjà que la médecine du travail, c'est une médecine de prévention. Donc on va essayer de tout mettre en œuvre justement pour éviter une exposition quelconque et éviter une dégradation de, de, de l'état de santé d'un salarié du fait du travail. Donc, euh, ce qui malheureusement a porté préjudice au fil du temps à la médecine du travail, c'est aussi le fait d'associer spontanément la médecine du travail avec la médecine de l'aptitude. On vient pour avoir un papier pour dire « tu es apte » ou « tu n'es pas apte » à faire un travail. Donc qui change tout de suite d'ailleurs le, le rapport, parce qu'on ne dit pas si le travail est apte à toi, mais si toi tu, tu es apte à, à ton travail. Dans cette médecine d'aptitude, une fois de plus, on entend le décideur, le médecin du travail, qui est le tout sachant, qui va dire à voilà, un salarié, indépendamment de, de ce que qu'il va amener comme information, tu peux ou tu ne peux pas euh, occuper ton métier. Moi, je dirais justement que dans notre métier aujourd'hui, et encore avec la loi santé-travail et tous les décrets qui, qui sont arrivés et qui, qui arrivent encore, le rôle de préventeur, justement, est celui de faire prendre conscience aussi bien aux salariés, aux employeurs de ce qui est risque, qui surgit de, de son travail, justement. Et donc, nous n'avons pas forcément les clés, les solutions à, à, à toutes les problématiques de l'entreprise, mais on est, une fois de plus, celui qui va accompagner, qui va apporter un peu de lumière, quelques clés, justement, pour arriver à, vers la solution ensemble. Aussi bien avec l'employeur au niveau collectif de, dans, dans, dans l'entreprise qui gère, au niveau de chaque salarié justement qui viendra face à nous euh, peut-être pas avec des demandes particulières à un moment donné, mais dans le dialogue se rend compte, bah, oui, effectivement problème. ces problèmes ces aspects-là, je ne me suis pas forcément penché, vous me parlez de, de sport, vous me parlez de, de tabac etc. ça tient de la, de la santé publique pas forcément, parce qu'il n'y a pas de barrière euh, au sein d'un être humain de ce qu'il fait dans la vie privée et dans la, la vie professionnelle. Donc c'est le moment effectivement, et d'ailleurs dans les effets des euh, deux de, de, de domaines d'activité, forcément ça interfère, et euh, la barrière elle est, elle est encore moins, moins évidente justement. Donc à nous justement lors de, lors de, de ces colloques, singuliers quand on est face aux salariés, ou dans l'entreprise, de pouvoir euh, faire glisser au fur et à mesure des éléments qui permettront soit aux salariés, soit idéalement aussi à un employeur de, de prendre conscience des pouvoirs qu'on a chacun d'entre nous à agir sur notre santé et sur ce qu'on fait au quotidien.